Voilà, bonjour. Euh, ben, donc la punaise de lit a encore frappé. Hein. Donc, nous sommes dans un appartement très haut standing euh, à Bruxelles. Et euh, donc euh, toutes les chambres sont infestées. Nous avons ici quatre chambres. Les quatre chambres sont positives à la punaise de lit. Donc on voit bien donc, les couvre-lits euh, avec quelques micro taches de sang. Par contre on n'a pas encore découvert de, pas encore découvert de, de punaise dans les environs. Pourquoi Parce que c'est un phénomène récent et, euh, et ils doutaient déjà du diagnostic. C'est pour ça qu'ils ont fait que les propriétaires ont envie de faire appel à nos services. Voilà donc euh, ceci aussi, cette vidéo aussi pour expliquer que bon, euh, donc ça ne touche pas que les, que les petites gens ou les hôtels, hein, les hôtels miteux ou les hôtels euh, bas de gamme, moyenne de gamme, c'est absolument faux, ça touche tous les milieux, tous les secteurs, euh, tous les types de logements, euh, ici la preuve, hein, donc, euh, nous sommes à 300 mètres euh, carrés dans les environs de l'Ave de Louise, voilà voilà, donc on va faire le tour du propriétaire. cuisine. Nous allons dans les chambres. Euh, cette chambre est infestée. C'était positif, ici. Alors, euh, celle-ci est positive. celle-ci est positive celle-ci est positive et la quatrième est positive celle-ci aussi est positive Voilà, donc nous allons commencer le traitement. Donc nous sommes dans la première chambre de, de l'appartement de prestige. Hein. Voilà, alors vous voyez ici, donc des, des premiers stades de punaise de lit, ici c'est le deuxième stade, hein. le tout premier est juste au-dessus, là, donc ici. Alors nous en avons ici et là. Ouais, c'est déjà c'est déjà assez sévère. C'est déjà assez sévère. Ça doit être plus d'un mois que que ce problème. Vous voyez ici c'est c'est les matières fécales, hein, les petits points noirs là. Et on voit déjà que c'est partout. Hein. Ok. Donc ici nous sommes dans la chambre des parents et euh, c'est ultra positif, hein, donc vous voyez bien, adulte. Euh, première première euh, donc euh, première mue troisième quatrième mu euh, tous les stades sont tous les stats sont présents hein. encore une ici troisième mu ici une femelle euh, voilà une femelle en train de pondre je pense Ah ouais. ouais vous voyez donc ça touche pas que ça touche pas que, que les pauvres. Hein. Et de nouveau le lobby, le lobby des hôtels va nous dire ouais mais non ça n'existe pas, c'est une légende, une légende d'Internet véhiculée par, euh, par, des, par des bouffons, hein, comme nous. Allez, passez un bon week-end